J'ai liquidé tout un village, massacre à la tronçonneuse. J'ai obtenu une machette et je me suis fait un festin d'huîtres avec une vue idyllique. Mais avant d'en arriver là... Ok du coup je suis ressorti de ma grotte de là où on s'était quitté dans la dernière vidéo et je me suis dit bon je vais prendre mon courage à demain et je vais me barrer parce que là c'est juste pas possible, les 7 premiers épisodes on n'a pas fait grand chose. Donc là je me suis un petit peu baladé, j'étais sur un grand lac, je voulais faire un petit feu et puis voilà que je me fais attaquer par des vilains indigènes donc je prends encore une fois mon courage à deux mains et je me dis je vais les massacrer maintenant ça y est sauf qu'en fait non c'est eux qui me massacrent la gueule surtout qu'ils sont de plus en plus nombreux donc j'ai décidé eh bien, de battre en retraite comme un lâche et je pense que c'était le meilleur truc à faire j'ai trouvé une grotte à côté de ce grand lac j'y suis allé et au final dans cette grotte il n'y avait pas grand chose à part des petits conteneurs, enfin des petites caisses en bois avec des pièces etc il y avait également une barque abandonnée en plein milieu et, et puis, euh... puis c'est tout en fait il n'y avait vraiment rien dans cette caverne rien du tout donc j'ai continué mon expédition et à peine sorti de la grotte, le miracle, et eh oui, l'eau qui est en mouvement, et eh bien elle n'est pas gelée, donc on peut la boire depuis. Le temps que je voulais boire, j'ai enfin pu boire et je peux vous dire que j'étais content, ça ça fait plaisir Donc j'ai suivi un petit peu ce cours d'eau pour aller vers la plage et puis je me suis fait un petit massacre Maintenant je sais comment euh, avoir ces, ces cannibales, donc pas de problème, je l'ai fumé, je l'ai même jeté dans une chute d'eau Dans une cascade d'eau, magnifique d'ailleurs cascade d'eau, magnifique plan d'eau et, et en voyant le cadavre tomber, j'ai eu une petite idée de folie, je me suis dit et si je sautais moi aussi Sauf que non en fait, parce que le lac en bas en fait, bah, il est gelé donc on va peut-être pas sauter Donc je décide de descendre tranquillement par un chemin plus long avec un, un lance-pierre Puisque je me retrouve dans un village indigène Donc qu'est-ce que je fais Je m'amuse un petit peu avec le lance-pierre Boum boum boum Deux cailloux Trois cailloux Allez un petit quatrième caillou. Retenez bien Cinq cailloux ça le met pas frais et voilà et puis le sixième Hop chaos technique Six cailloux dans la tête Et puis c'est bon Chaos technique Bon après il suffit de l'achever hein, évidemment euh, Avec euh, la hache Le classique Bon donc là je commence à me sentir pousser des ailes les amis Bah évidemment là je me sens plus pisse Donc je vais aller dans le village Les grosses brutes là, rien à péter Moi je les fume, ça y est j'ai compris comment faire Il suffit de tourner autour, tac tac tac Et voilà tu gères un peu la puissance Et puis en vrai c'est un massacre hein. C'est un massacre complet, un massacre total Ah ça y est je commence enfin à prendre en main le jeu Bon résultat, je... voilà c'est un peu dramatique ce que je fais Mais je tue absolument tout le monde Et c'est triste parce que regardez ce qui se passe Et j'en suis absolument désolé C'est que madame elle pleure son mort alors, je me suis dit, bon, madame, je suis désolé, c'était pas ma faute. Puis elle veut m'attaquer, je lui dis, bon, tu sais quoi, casse-toi. Et puis, du coup, elle est partie. Voilà. Bon, bref, une fois que ceci est fait, j'ai failli devenir cannibale. Mais je me suis dit, bon, on va rester normal. Et puis, du coup, j'ai mangé une mouette. Voilà, et puis le pied, je l'ai laissé là. Et encore mieux, j'ai continué de me balader le, fond, le, pardon, le front de bord de l'eau. Et j'ai découvert un truc de ouf des caddies de golf. Et c'est là que je commence à comprendre enfin. L'histoire de cette île et l'histoire du milliardaire disparu On commence enfin à en apprendre un petit peu plus Mais surtout que là carrément, au bord de l'eau, il y a un héliport C'est à dire qu'ici, les hélicoptères peuvent atterrir Donc vous l'aurez compris, cette île Eh ben en fait, le milliardaire disparu, ben, il est disparu dans sa propre île Ça c'est son île à lui Clairement, c'est son île à lui, il jouait au golf Il jouait clairement au golf, c'est pas des blagues Bon, heureusement, c'est bien protégé ici, regardez Voilà, lui, hein, il est là pour protéger les lieux Bon, je continue mon épopée, je continue mon expédition Je tombe sur un cimetière Bon ça c'est pas le milliardaire disparu qui a fait ce cimetière hein. Clairement ça c'est les cannibales ou les indigènes euh, J'en suis persuadé Et puis un petit peu plus loin j'ai trouvé des petites cabanes Des petites maisons et je me dis mais non Jure je vais trouver la pelle La pelle elle est forcément à l'intérieur il y a des râteaux etc Bon bah en fait à part du tissu il y avait rien J'ai fouillé toutes les maisons c'est vide comme Mon compte en banque c'est à dire qu'il y a vraiment rien du tout euh, Nul à chier bref Je continue mon épopée et regardez juste Comment c'est magnifique c'est très beau mais regardez c'est encore Mieux ça regardez Hop là voilà et hop la baleine Ah et bah, bah finalement elle se téléporte parce que c'est en fait c'est des baleines Magiques euh, Donc là on continue et donc là il y a des caddies de golf Partout également avec des drapeaux donc là c'était Un point d'intérêt je me suis dit super le point d'intérêt Et en fait il y a rien dans ce point d'intérêt encore Il y a des points d'intérêt mais ça ne sert à rien Il y a rien à récupérer Bon ensuite je vois ce mec avec sa tronçonneuse Alors c'est pas une tronçonneuse c'est un moteur de bateau Je me dis je vais exploser à la grenade Et je vais récupérer son arme pour justement Bah voilà comme ça je, je peux faire un peu tronçonneuse Bah en fait je peux pas récupérer donc j'étais un petit peu déçu. Et là, vous voyez, caddie de golf, drapeau. Je pense que c'est un joueur de golf, comme tous les riches. Là, j'ai trouvé un autre village indigène, mais j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun intérêt à y aller, donc j'ai contourné. Ensuite, j'ai vraiment fait littéralement le tour de la map et j'ai trouvé au bord de l'eau des nouvelles tentes, euh, des nouveaux cadavres, malheureusement. Et surtout, les amis, voilà qui m'a fait plaisir, dans ce bateau-là, Eh bien une machette. Voilà, je viens de trouver une machette dans, dans, ce, dans cette petite barque. Et là, je peux vous dire que ça va chier, chier, chier. Voilà, attention, ça coupe le pouce. Pas flamouette. Bon, je continue, je vois des... Bon, les pauvres, voilà, ça c'est pas cool. Justement, on les voyait juste, juste avant, ça, ça s'amusait, puis bien ils sont morts. J'ai trouvé une grotte également, on va aller l'explorer dans un instant. Et puis j'ai trouvé également des soldats pendus. On avait vu ces images de trailer, donc c'est des soldats qui ont été carrément pendus. Et ça, c'est terrible. Mais bon, heureusement, on peut manger des huîtres. Je des lieux, ça c'est la carte, ça c'est moi. Alors on avait spawn à peu près ici, on avait suivi le cours de l'eau, on est arrivé sur ce petit lac et puis on s'est installé de manière un petit peu indéfinie ici sur cette plage. Ensuite on a décidé un petit peu de partir de cette plage à l'aventure, on a monté ce cours d'eau, ici on s'est fait envahir finalement, euh, on s'est retrouvé à l'endroit où il faut l'appel on est redescendu, on a longé le bord de la plage et on est revenu à notre base. Ensuite j'ai enfin eu l'idée de partir, donc on a fait à peu près ce tracé là, on a longé la plage, c'est là que j'ai vu la, ma la, la madame qu'elle m'a dragué, on est passé par ici, je suis monté sur le lac gelé ici, juste avant que je vous ai montré le lac, là j'ai bu de l'eau, voilà, c'est là que j'ai jeté le cannibale au bord de la falaise, euh, là on a longé la plage, Pardon. là j'ai coupé un maximum et c'est à partir de là qu'on se retrouve les amis ici Bref, tout ça pour vous dire qu'on a littéralement fait le tour de la map Et je peux vous dire que c'est absolument long <rire> Allez, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h J'espère que vous allez tous très bien les amis, j'espère que cette intro vous a plu Puisque voilà, je me suis un petit peu sorti les doigts des fesses pour ce 8ème épisode J'espère que vous suivez et que vous kiffez toujours autant la série malgré tout Parce que voilà, j'avoue, je me suis un peu remis en question Parce que oui, oui, c'est bien de prendre notre temps Mais c'est vrai qu'il y a des épisodes où on n'a vraiment pas avancé Prendre en main le jeu, c'est bien mignon Mais à un moment donné, c'est vrai que... Enchaîner 2-3 épisodes où il se passe rien c'est un petit peu terrible Du coup voilà ce que j'ai fait un petit peu J'ai voulu jouer comme bon me semblait Et euh, filmer et vous faire une voix off Et je pense que c'était la meilleure des choses à faire Aujourd'hui les amis On va du coup rentrer dans cette caverne qui est juste en face de nous Moi ce qui m... me chagrine un peu euh, Mais que j'aime bien Mais ça me chagrine dans le... sur le côté scénario C'est euh, les soldats qui sont donc empaillés Et non pas pendus Les soldats qui sont empaillés Pourquoi ces soldats sont empaillés pourquoi le milliardaire sur cette île a disparu sur sa propre île Qu'est-ce qui s'est passé, bordel C'est ça la question que je me pose. Voilà, je ne comprends pas pourquoi des gens se rebellent. C'est très bizarre. En tout cas, moi, je mange des huîtres parce que les huîtres, c'est trop bon. Et je sais qu'en commentaire, il y en a beaucoup qui vont dire que vous n'aimez pas les huîtres. Eh bah, ben, je suis désolé pour vous. Euh, bah, vous avez le droit de pas aimer. <rire> Mais euh, c'est tellement bon, bordel. <rire> voilà, j'adore les huîtres. J'adore rire voilà, on va rentrer directement. Attendez, est-ce que j'ai de la bouffe sur moi J'ai euh, j'ai encore des barres énergétiques. J'ai une machette, les amis. Hein. Et ça, c'est fou. J'ai une machette. Est-ce que en raccourci, je peux l'avoir facilement C'est ça, la vraie question, parce que j'ai ma hache ici. Ouais, d'accord. Je sais pas où est la hachette. Et ça, c'est terrible. Je peux pas l'avoir en raccourci. Elle eh, est mouettes, vous allez vous calmer Toi, là. Voilà, merci pour les plumes. C'est vrai, il y a un détail, j'avais oublié, mais... Euh... Pour les combats à distance j'ai utilisé un lance-pierre Mais en fait je peux utiliser aussi mon arc Voilà Je, je viens d'y penser Bref 15h30 le soleil va se coucher dans les prochaines heures Donc c'est vraiment le moment idéal pour entrer dans la caverne Donc, euh, donc voilà Kelvin il arrive hein. Calvin, je l'ai un petit peu abandonné vous l'avez compris Mais vous inquiétez pas il arrive Calvin, il va surtout m'être utile pour, pour faire de la construction Aussi je suis, de, je suis, je suis deg hein, mais je pense que vous me dit en commentaire Et je suis désolé je passe pour un imbécile Mais à ma à, mon, à, à ma copine je pouvais lui donner des choses de mon inventaire J'ai juste pas fait attention Voilà j'ai en faisant le montage j'ai remarqué que je pouvais lui donner des trucs Et qu'on pouvait changer le... Bref allez c'est pas grave je, je suis une bite c'est comme ça il faut pas m'en vouloir Allez on va rentrer du coup directement euh, dans cette caverne comme d'habitude, ça va être un cul-de-sac. Et puis, je vais plus savoir quoi faire de l'épisode. Mais c'est pas grave. Moi, je vous aurais proposé 8 minutes de bonheur. 8 minutes de plaisir. <rire> Alors. Ah. Oh Déjà, on a des munitions d'armes. Ah oui, donc du coup, ça veut dire que là, on a encore un soldat. Bon. Sans aucune surprise. Un nouveau document Puff Corp Outbide Sahara Therapeutics for Island. Ok, bon. Eh, Sahara Therapeutics. Hein, c'est clairement la suite de The Forest. Il a plus de doute. Il n'y a absolument aucun doute. Ah. Mais vraiment, la luminosité, c'est quelque chose qui me chagrine. Réservoir d'air. Oh. Réservoir d'air. Vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Il y a aussi une combinaison sous l'eau. Et ça, c'est chouette. Moi, je veux une pelle. <rire> M'en bats les couilles. <rire> ok. Bon. Bah, je pense que ça va. Oh là. Je pense que je vais rusher encore une fois hein, s'il y a des méchants. Hein. Alors j'ai... What Ah c'est une chauve-souris bordel Et plus jamais hein Si jamais je peux peut-être essayer une technique oh Je peux peut-être essayer une technique C'est que j'ai compris quelque chose C'est qu'il y a des aveugles Mais ils font super mal les aveugles Mais s'ils sont aveugles ils sont pas censés me voir Donc il y a peut-être moyen Que si je reste accroupi Je me dis que si je reste accroupi Je me chie dessus, voilà bonjour Je me chie dessus C'est un plaisir J'essaye de rien louper Ah Là il y a de l'eau J'y vais ou j'y vais pas Parce que je me souviens d'une image de trailer où il y avait un requin dans la caverne C'est pas des blagues Je peux aller là-bas Je me chie dessus Il y a des aveugles Ah oh Ils sont passés aveugles que ça Bon ok d'accord j'ai compris je me casse Ah Ok d'accord Allez je rush à droite Je rush et je cours Bah c'est plutôt pas mal cette caverne Connerie de merde Ils sont aveugles ou pas Non je c'est un mutant Pardon je rigole Ah Aïe Mais c'est pas vrai Oh non ça c'est pas vrai Non ça c'est un scandale Ça c'est un scandale si on bloque le chemin aussi ah Ouais De la musique mmh. Wouhou Ah bah c'était là bas la musique Oh non encore des bébés Oh non Mais qu'est ce que c'est que ces cavernes Eh, ah, je suis désolé les gars Attendez, je prends un médoc... Je suis désolé les gars de rusher les cavernes comme ça comme une merde, mais on n'a pas d'armure. Et vous m'avez donné des conseils aussi pour les armures, je vous en remercie. On peut prendre des armures effrayantes aussi. Encore faut-il que je puisse fumer la gueule de tout le monde Où c'est qu'on est là frère Oh non. Aïe Non c'est pas vrai Non c'est pas vrai Foutez-moi la paix Foutez-moi la paix Oh je me suis mis en PLS dans un coin Je pense qu'ils pourront pas venir Oh mon dieu Ok regardez regardez bien Regardez bien parce que moi maintenant Je suis devenu un PGM Oh non j'ai plus de grenade Bon bah c'est pas grave hein. Système D Et voilà Quoi C'est pas vrai hein mais c'est pas vrai hein Où c'est qu'on est là parce que si on... si on réapparaît à chaque fois au même endroit Pas du tout Je sais pas où on est mec Je sais pas du tout où on est putain Aïe aïe aïe Qu'est-ce que j'ai fait où je vais, ce poème, et ton adieu, à ce que j'étais. Ok, je suis à l'entrée de la caverne. Je suis à l'entrée de la caverne. C'est là qu'on a récupéré justement le. Ok, d'accord. Ok, bon, d'accord. Euh Bah attendez, on va se, on va se... <rire> on va se, poser deux minutes là. Bon, je suis de nouveau retour à la case départ, hein, comme dirait euh... la Team BS. Hein. <rire> Ah <rire> je vais avoir plein de rêves musicales aujourd'hui hein. Ah quand je suis sous le stress euh, c'est pas mal hein, Quand même hein. euh... Allez je vais faire cuire la viande c'est parfait Sans deck Pourquoi je suis je suis éclaté au sol comme ça C'est un truc de ouf quand même Et niveau médoc j'ai plus grand chose là hein. oh, J'ai plein de conserves par contre euh, Est-ce que j'ai encore des cocktails molotov oh, Non bah je vais en faire Tac tac <rire> On va se faire quelques cocktails mollo parce que. Toujours prendre exemple sur les gilets jaunes. Non c'est vrai hein, sans déconner. Hein. Avec ça on peut faire des grandes choses. Voilà. C'est la révolution ici. Bon ça y est c'est. Non c'est encore rouge hein. Oh c'est long. Oh c'est long. Ouais, on va se détendre. Hein. Puis ça m'énerve, j'ai pas de lampe poche, j'ai rien, on voit rien dans les grottes. C'est un truc de malade. C'est un truc de zinze. Et du coup je veux bien rusher mais vous avez vu y Il avait, y avait un cul de sac. Et je me suis fait soulever. Euh... Je me suis fait soulever. Voilà. Et puis ça me redonne de la santé, tiens d'ailleurs un petit peu. Et ça c'est pas mal. Bon allez, on y retourne. Rien du tout. Et alors c'est bien mignon parce que du coup euh, je sais pas où on va. Pas du tout où on va Ah Pas embêtant ça Vous avez froid vous êtes trempé Je t'emmerde Bon donc rester accroupi ça sert à rien Autant courir hein. Bah tu quoi cette fois Je vais, vais aller euh... Je sais pas où je dois aller en fait Salut salut Ouais, ouais, je suis allé à droite. Je vais aller à gauche. Voilà, c'est une des pires idées que j'ai eues, mais c'est pas grave. Je me fais poursuivre. Ah Foutez-moi la paix. Ok, j'adore aller là où je ne sais pas où je vais Ok J'adore J'adore Pause, c'est safe Enfin, je suis pas sûr que ce soit safe Pas sûr que ce soit safe Attendez j'ai des fusées éclairantes Mais là je vois qu'il y a un Il y a de l'eau alors ils... Soyons pas débiles Purée mais on voit rien c'est un truc de malade Les fusées éclairantes ça éclaire que dalle Eh ça m'énerve ça Non je suis fâché Vraiment je suis fâché les amis Hein Et des gilets de sauvetage Est-ce que je pourrais remonter Je sais pas du tout. Oh non, je suis devenu cannibale. Putain, c'est pas vrai. Je viens de manger, je viens de manger un cadavre. Je suis dégoûté. Oh non, je suis devenu cannibale, bordel. Oh, c'est nul. Y'a toute une étendue de flotte là hein. Ah Pardon J'ai soif, attendez je peux boire là Ah Bon voilà le requin C'était pas une blague Par contre est-ce que je peux boire ou pas Il va me sauter dessus Est-ce que je peux boire ou pas Attendez Est-ce que j'ai soif Et arrête, normalement je peux boire ça hein. Bon c'est pas grave. Bon. Donc des fusées clairantes qui servent à rien Un petit sac à dos oh Recycleur d'air Ah non mais recycleur d'air c'est pas le Attends, il est où le recycleur d'air d'ailleurs Bien mignon ça bien mignon Là on a les eaux Crâne Recycleur d'air Portée Ah oh, c'est bon c'est pour respirer sous l'eau c'est le... la combinaison Superbe Alors par contre du coup on va pas la gaspiller hein. On va pas la gaspiller euh, Déséquipé hop Ah ça marche bien Ah si c'est bon ça marche Ok très bien Bon du tissu j'ai failli passer à côté Les os très bien Mais ça m'énerve parce que je sais toujours pas comment Eh, Je peux me faire une armure en os D'ailleurs vous m'avez suggéré que apparemment on fait de la lumière Quand on fait une armure en filet tech Ouais mais d'ailleurs je peux faire hein, une armure en filet tech. Attendez bougez pas Ouais Ouais non, Il manque quoi Armure tech il manque des piles Hop Ok apparemment on fait de la lumière avec Mais non c'est vrai Il y a des guirlandes j'avais même pas capté Oh quel nul os. Bah merci pour l'astuce hein. Comme dit il me faut du temps Pour prendre en main le jeu hein. Très bien Allez la dernière Enfin non, il en reste deux je crois Après j'ai pas des ressources infinies non plus hein. Ah Qu'est ce qui manque Ah bah j'ai plus de cartes de circuit imprimé Bon bah voilà mais par contre j'ai peur de mettre l'armure là, parce que je vais la gaspiller pour rien De l'alcool J'adore l'alcool À consommer avec modération là. Mais c'est un cul-de-sac, hein. il y a juste un requin Et d'ailleurs je peux peut-être lui fumer la race Attendez Moi j'adore les requins mais euh, Si je fais par exemple lance artisanale Il est où là Coup de balle va Viens voir J'arrive pas à le... J'arrive pas à le ken Mais moi je suis... moi je sais que ça va quelque part sous l'eau hein. C'est... Déjà il y aurait... Pourquoi il y a un... pourquoi y a... Déjà déjà le requin il vient d'où Ah mais attendez Attendez je sais Si on passe par là là Oh Il est vénère le requin hein. C'est pas vrai hein. Non c'est un cul-de-sac Le requin il vient pas de nulle part hein. Ça... Je vous le dis, le requin il vient pas de nulle part. J'ai envie d'y aller. Ah, mais c'est pas grave, attendez. Attendez, comment je remonte Est-ce que je peux remonter au moins C'est ça la vraie question. Je vais aller au, au feu là. J'ai pas envie d'en faire 32 là. Voilà, je me mets au feu tranquille bilou. On se fait une petite tente. Parce que c'est ça ce qui est bien sur ce jeu là en tout cas c'est que tu peux mettre ça absolument partout. Et ça c'est chouette. D'ailleurs vous avez vu euh, au début de la vidéo, j'ai combiné deux. Euh, allez, alors des fois c'est un peu long, hein, je sais pas pourquoi. J'ai combiné deux tentes, euh, deux bâches l'une à, à côté de l'autre, c'était bien sympa. Voilà, ça sert à rien mais moi j'aime bien. Voilà, on a save. Est-ce que finalement euh, ce serait pas le moment là Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer euh, la, la folie, euh, la folie meurtrière Je ne sais pas. Je ne sais pas mais... ouais, oh, il y a encore du tissu Il est où le requin Déjà il est là-bas le requin d'accord Est-ce que ça l'équipe tout seul aussi C'est ça la vraie question J'aimerais bien essayer voir si ça s'équipe tout seul Alors pour moi ça s'équipe tout seul Mais si ça se trouve que Nenny, Oh mon dieu j'ose pas y aller Là si j'y vais je suis mort Mais c'est là-bas qu'il faut aller hein. c'est 100% là-bas qu'il faut aller hein. Bah dès qu'il fait demi-tour, je vais là-bas. Attendez, ok. Oh là là. Non, mais il a l'air de pas vouloir y aller, mais non, c'est un cul-de-sac là-bas. Oh. oh mon dieu Quel enfer Il se barre là. Ok, c'est le moment. C'est bien le temps que je m'équipe. Ouais c'est bon, vas-y go Oh je me suis dessus Allez De toute façon il me suivra pas hein. Il est même pas capable de ressortir de la grotte Ok nickel Oh putain, c'est incroyable Je sais pas où ça va aller mais ça y va hein. <rire> Là je suis tranquille c'est bon Enfin après si il peut passer par là le requin Puisque de manière réaliste c'est par là qu'il est rentré Mais bon Oula Hein Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Je vais me faire bouffer par un requin. Euh, par contre, il y a des gens sur la plage. Oh mon dieu! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore, on sera en plein été, ça serait stylé, mais là. Ah, mais non, c'est ma copine! Ah non, c'est vraiment mutant ça pour le coup. Hein. Ça, c'est vraiment mutant. Et attendez, on est à l'entrée de la grotte de nouveau. Ouais, d'accord. Oh, mais il y a Calvin qui est là en plus. Alors vous savez ce que je vais faire là Je vais re-rentrer dans la grotte pour les... Ouais ouais capte toi Je vais re-rentrer dans la grotte puisque de toute façon c'est qu'elle est safe là Hein Autant en profiter Soyons pas débiles D'ailleurs il faut quand même que j'enlève ma combinaison Alors et d'ailleurs on va faire une expérience par, euh, par rapport à Déséquiper Par rapport à l'armure Je vais équiper mon armure maintenant d'accord Et on va voir si ça éclaire plus du coup Euh là porter porter J'en ai que deux. Et là... Ouais. Une vraie guirlande. Hein. C'est pas... pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Par contre... Attendez. Non, je... Ah, du circuit imprimé. Voilà, let's go. Et il y a mon petit feu. Allez. Eh... Là, franchement... Là, franchement, on est pas mal. Ça y est, là, on commence à de nouveau être... On commence à de nouveau être bien. Donc, pile, Shatterton, fil, et hop là, troisième pièce d'armure. Oh purée, ça ne rigole plus. Là, messieurs, dames, je ne rigole plus. Voilà, je suis une, une guirlande, hein, comme vous dites en commentaire. Je <rire> suis mort. Bon, ben voilà. Et eh ben, on va pouvoir se poser là, faire dodo. Hop, et euh, on va pouvoir tranquillement s'en arrêter là. Par contre, ce que j'aimerais vraiment, par-dessus tout, c'est une pelle. Après, le truc, c'est que je pense que dès qu'on aura la pelle, bah, on aura fini le jeu. Je sais pas si, si j'ai raison, mais pour moi, tu déterres le truc, t'as la carte magnétique, tu rentres et dans le laboratoire et c'est fini. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y aura un boss, mais en tout cas, voilà. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, parce que là, ah, ça ne rigole plus, tout simplement. N'oubliez pas le pouce bleu, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, demain 19h. Allez Oh ouais, mais c'est vrai, attendez, je fais vraiment de la lumière. Oh Chouette. Allez, salut tout le monde.